dire la musique doit nous accompagner. Si nous disons que la musique doit être là, nous les instruments. Alléluia. Alléluia Alors, quand il y aura les instruments, il y aura une son, un son de mélodie. Alléluia J'aimerais bien que vous me suivez, très bien. Il y a son de mélodie. Il y a son de mélodie. C'est ça qui emmène une personne. Si cette mélodie est bonne et que ça te fait plaisir, cela si va te faire bouger sans que tu le veuilles. Tu verras que ta, ton pied va commencer à bouger. Si ton âme ne supporte pas cette mélodie, quand cette mélodie va s'enflammer dans ton cœur, tu vas te lever tu vas commencer à danser Alléluia Mais dans cette mélodie Il y a un verbe Ou encore une chanson Dans, chansons, dans cette chanson Il y a des paroles qui sortent Ces paroles parole. Il y a c'est ça qui, en, qui font qu'une personne puisse aller dans la méditation. Nous, que nous sommes dans le temps de conseils pour éduquer le peuple de Dieu. Alors, l'éducation d'aujourd'hui, ça, ça sera une danse pour nous. Alléluia. J'aimerais bien projeter une bonne image dans nos cœurs. Afin que nous puissions rêver la gloire de Dieu dans nos vies. Tout ce que tu vas entendre aujourd'hui. C'est ça qui fera ta vie. Alléluia. C'est ça qui fera ta journée. À vie. Que tu puisses passer une bonne journée vis-à-vis -vis des Dieux. Dimanche passé, Le dimanche passé. nous avons parlé de trois choses. Très qui était très important. Pour nos vies, église. Pour nos vies étant chrétiens dans la maison du Seigneur. dit alors? Nous avons parlé de, de, du dialogue. Il faut avoir un esprit de communication. Il y a collaboration. Ou de collaboration ou encore de collaboration. Avec, avec ton partenaire. N'importe quel partenaire Pas importe le partenaire que tu vas voir. Si tu veux marcher avec ce partenaire Tu dois collaborer Tu dois savoir collaborer avec. Il faut y Tu dois savoir dialoguer. Deux choses La chose qui est plus importante. Est là. Et là, est La deuxième chose qu'on avait parlé, c'est d'éviter les ondi qu'on doit éviter les les ondi alléluia amen est-ce que tous aussi comprends les locaux est-ce que vous me comprenez colinda tout soit décision bobo on n'a pas vouloir prendre une décision à cause avant les ondi à cause des les ondi que oson va pas pour moi cela ne fera ne va pas faire rien troisième, troisième point que troisième point n'ai pas service est-ce que quelqu'un peut nous le dire troisième point dans le bulletin voilà le troisième point j'avais parlé de quoi Malentendu. En tout cas, il faut que tu Amen. Tu Alléluia. Nous disons qu'une personne ne peut pas vivre dans les malentendus. Il faut détruire la société. C'est ça qui détruit notre société. Alors, il où éviter C'est pour cela que tu dois éviter les malentendus. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne dois pas vivre dans les rumeurs. On soit décision, moi, de rumeur. Tu ne dois pas prendre une décision sous les rumeurs. Il faut les gens à la bien informer. Tu dois être bien informé. Avant d'oser à n'importe quelle décision. Avant de prendre n'importe quelle décision. Lélo. Aujourd'hui. Thème à Le thème d'aujourd'hui. Ils agissent tenacates avec ces bibliques C'est juste dans le verset. Dans, le, dans la Bible. le livre Philippiens. Nous ouvrons le livre dans les livres de Philippiens. Lecteur, assis dans chapitre deux. Le lecteur va commencer sur le chapitre 2. Ensuite, on va verser le verset 3. Je lis la parole Seigneur. Amen. Amen. Ne faites rien par esprit et par ou par vain gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La parole Seigneur. Amen. pour sous notre frère peut répéter encore le bien. Ne faites rien par esprit de parti ou par veine, par veine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Église, -nous, nous allons lire ensemble. Nous lisons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. je suis 5, 13 jusqu'à 14, mais jusqu'à ce que jusqu'à prions le temps. Nous de temps. n'a notre thème. Nous autant dans a livre Philippiens dans le verset que nous venons de lire dans les livres de Philippiens. À Paul comme éditeur il a livre aux yeux. Paul comme éditeur de ces livres. À son comme la église y à Philippiens. Il écrivait pour l'église de Philippiens. Elles avaient aussi constitué juste na grecque na ton Grèce l'eau. L'église de Philippiens qui se situe dans la Grèce d'aujourd'hui. Oui, mais Grèce nous savons que la Grèce. C'est en dehors de l'Israël. Alors l'église, oh se juste Grèce. Alors Église retrouvée juste dans le pays de Grèce à Philippiens. juste C'est un pays où les Juifs avaient immigré. Il y avait beaucoup de Juifs là-bas. entre Juifs na Grèce. Et ils avaient eu la grâce de se marier avec les Grecs. Tout le monde a comme notre frère Timothée. Nous verrons comme notre frère Timothée Timothée C'est lui qui a écrit le livre de Timothée. Azaraki père grec. Il était aussi grec. Pardon, maman grec. Sa mère était grecque Papa Azaraki juif. Et son père était juif. Alléluia. Amen. Donc, 50%, pour ça, 50 pour Donc il était 50% pour juif et 50% bâti. Alors, l'évangile, Alors l'évangile de Jésus-Christ était rentré dans ce pays. Alors, alors quand l'évangile de Jésus était rentré dans ce pays, ils avaient un trouble dans leur société. Alors, Alors leur trouve était basé sur la division des hommes politiques dans ce pays. Et peuple et le peuple de cette génération avait apporté cette situation dans l'église. Ils avaient ramené leur comportement des hommes politiques dans l'église. Paul. L'apôtre Paul. Alléluia. Amen. À votre époque, à tant que Moko ya baptiseur y a église, étant un des baptiseurs de l'église, à tant que Moko ya leader spirituel, étant un des leaders spirituels, à comprendre que église. Il avait, il avait compris que l'église était envahie. Avec des conflits politiques qui étaient venus de dehors. C'est pour ça que l'apôtre Paul devait écrire une lettre pour faire retourner l'église dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Amen. Quand il a commencé à écrire ce, ce livre, pourquoi? Puisqu'à mon avis, l'église est un problème. Tout simplement parce qu'il avait vu que l'église avait un problème. C'est pour cela que nous avons trouvé notre thème dans ce livre. Je vais tirer trois sous-thèmes sous dans cette partie. Mais je vais parler seulement de deux thèmes. Alléluia! Pour la consacrer la thème pour que nous puissions gagner du ça temps. Amis, bah, Je vais parler que de deux degrés. Mais ça, très important. Mais cela est très important. Le message important. dynamique. Et ce message est un message dynamique. On a dynamique. pour révolutionner esprits, nayo. Pour révolutionner vos esprits. Pour comprendre que. Pour que tu puisses comprendre Moi, qu il a position il a que le monde ne peut pas t'emmener dans une position qui leader, il y a une position où il y a que n'importe quel leader ne peut pas t'amener dans une Mais position. Mais il, y a où il y a chrétien. Mais toi étant chrétien, yo, tant que église, toi étant église, il faut, il faut la position où Yeshua Tu dois te lever dans une position où Dieu est là. Tu dois te lever dans une position où l'église est là. Alléluia. Amen. La porte dans le terme où nous avons parlé, première partie, la première partie ne faites rien, ne faites rien, ne faites rien, ne faites rien, dit ne faites rien, et ne faites rien, N'esprit l'esprit partie avec l'esprit d'une partie. Donc Amazon a déjà mot esprit et quand tu attends le mot esprit dedans, c'est que et l'okonoco est non matériel, mais c'est spirituel. C'est-à-dire que c'est une chose qui est non matérielle, mais c'est une chose spirituelle. Alléluia. Amen. Vent ça Un vent peut venir de dehors. Et envoûte yo. Et ce vent peut t'envoûter. Osa na esprit Et tu peux être animé par cet esprit-là. Et comme l'esprit a parti. Et ça sera une, un esprit de partie. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que je m'en dis Tu ne peux pas faire quelque chose. Pour à Pour un esprit de la partie B. Dans la partie B, on nous a encore dit. Ne faites rien. Pour la Pour un gloire. Ne faites rien. Pour la gloire. Alléluia. Ah donc ta ouvre Bible les va. Donc quand la Bible nous dit comme ça le nom comme côté tu fais rien pas l'esprit à partir. juste pour l'esprit de partir et ça conseille. C'est conseil. un conseil au autre Paul que l'apôtre Paul. La zone églises, qui lance à l'église. Oh, la le même euh, message que moi je lance à l'église. À à mais si tu rentres dans la pensée de l'écriture. Si tu rentres dans la part, dans, dans, dans la livre. Tu vas comprendre que c'est un message codé. Lobby, Quand il a dit. Ne faites rien, fait rien. Par esprit de parti. Par ou par vaine gloire, gloire. Donc. Il faut comprendre le logo, Moko. Donc, tu dois comprendre une chose. Il n'a pas expliqué les conséquences que tu dois avoir quand tu fais une chose juste pour euh, un esprit de parti ou pour un vain gloire. Est-ce que tu es Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu vois comme si on est distrait. Alors, qu'on sala comme mon côté. Alors ne faites rien. On a esprit à partir. Juste pour un esprit de bon soit position mon côté. Je prends aucune position. On a esprit à partir. Juste pour un esprit de position nayo. Mais ta position. Tu es la position en tant que moi nanzambe. Ça doit être une position étant enfant de Dieu. Va m'engage On l'engage. Mais sois position de forme et à a mon mokoboyé. La doit être. prendre position ou encore la forme et je ne pas ma couleur il y a là ne doit pas prendre une couleur d'une tienne de couleur ne doit pas prendre position d'un mouvement mais toi ta position c'est là d'être la position où Dieu est là position Dieu se trouve c'est là où la raison se trouve là où Dieu se c'est là où la vérité se trouve importe le monde le monde parti dans une autre partie que le nous faisons sa couleur, nous souhaitons une autre couleur. Il y a tant de chrétiens. Mais toi es un chrétien. Soit en position au oh, rien la, de la position au Dieu. Alléluia. Est-ce que tu tes alliés Est-ce que nous sommes là Alléluia. Amen. Amen. Église à Philippiens. L'église de Philippiens. C'est là qu'il détruit. Et tu détruis. À cause yaba au politique. À cause des hommes politiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même le peuple n'a qu'à la division. Cela a amené le peuple dans la division. N'importe Paul. C'est pour cela la Paul. Un grand visionnaire. Et un visionnaire. Il voulait que l'Église elle soit la unie. Que l'Église puisse être unie. Il voulait que le peuple soit unie. Il voulait que le peuple soit ensemble. Il voulait que le peuple soit tous bas à la côté. Tout le peuple peut paraître là où la vérité se trouve. Alléluia. Amen. Laisse de dire une chose. La Pilate. Pilate. et Hérode ne sont pas des Ce sont des hommes politiques. Ce sont des hommes politiques. guerre ils avaient une, une guerre assez importante. Dans, dans cette société, tout le monde le savait. Que Pilate, que Pilate avec Hérode, ils étaient ennemis. Alors quand l'évangile de Jésus est arrivé, évangile, évangile de feu. Alléluia. Amen. Et commencé à démontrer leurs choses dans le grand jour. Est-ce que vous allez Est-ce que vous êtes là et directement la société. Et directement la société. Et les deux politiciens avaient aveuglé. Ils ont commencé à voir la lumière de la connaissance de la nation. Alléluia. Amen. Bon, on va comprendre. Les deux, ils avaient compris. Que le message de cet homme contre Que le peuple va se révolutionner contre nous. Ces deux personnes qui ne s'entendaient pas, ils étaient ennemis à vie. Mais pour protéger l'intérêt na Mais tout simplement pour protéger leurs intérêts. Et et Pilate ils étaient obligés de s'entendre. Ils étaient obligés de savoir comment manipuler le peuple. Alléluia. Pendant temps le peuple? Pendant qu'ils étaient en train de manipuler le peuple eu dose d'ignorance. Ils avaient compris que le peuple avait déjà eu sa dose d'ignorance. Le jour du jugement de Jésus. Le même, peuple, le même peuple que le Jésus était venu pour sauver. Ils ont dit crucifiez-le. Tuez-le. Barnabas. Barnabas un, grand voleur, un grand voleur. Brigand. Libéré. On avait dit de libérer Barnabas alors qu'il était un assassin. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ma maman Est-ce que vous me suivez très bien? Papa Tanga Josué. Nous allons laisser à notre frère de lire dans le livre de Josué. Je suis. Josué je suis combien, pasteur Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Pendant la verset 13. Nous allons commencer dans les versets 13. Jusqu'à 14 des Jusqu'à 14.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 la parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Le bien-aimé suivi entre bien. bien, bien. J'aimerais développer ce thème. La de Nios, Moïse. Durant la période de Moïse. Israël. Avait la connaissance de la parole de Dieu. Israël avait la connaissance de la parole de Dieu. Israël, Azara la na connaissance ensemble. Israël avait la connaissance de Dieu. Na époque niyosotu Moïse. Durant toute l'époque de Moïse. Israël attend tambola qui en succès en succès. Israël avait de marcher en de succès en succès. Ensemble, ensemble Azara qui na Ensemble et le Dieu était avec eux. Pourquoi? pourquoi Puisque Moïse chaque fois n'a présence ensemble. Simplement parce que Moïse à chaque fois était oui, à de oui, qu qu ce que Dieu voulait pour oui, les Israël aurait été tout le temps de, à côté de Moïse. Ils écoutaient qu'est-ce que Dieu voulait leur dire Est-ce que vous suivez? Alors Israël pendant chaque fois enseignement prédication à Moïse. Alors Israël pendant qu'il écoutait chaque fois l'enseignement de Moïse. Israël, Israël marchait selon la crainte de Dieu. Mais Mais dans l'époque de Josué, les enfants d'Israël n'écoutaient plus la parole de Dieu. Les enfants d'Israël n'écoutaient plus l'incidie de l'Éternel. Les enfants d'Israël n'écoutaient aucune prédication de la part de Josué. Pourquoi Puisque Josué, pardon Josué, mission n'aille à se concentrer qui la guerre, il y a conquérir la nation Pébapi. Tout simplement josué s'est consacré à la guerre pour conquérir les nations mais moïse a soit quitté à mais moïse n'avait pas pris le temps de se concentrer qu'au kenné vis-à-vis en zambé péco vis-à-vis la peuple. moïse avait pris le temps de se consacrer d'être vis-à-vis des dieux ensuite transmettre les messages de peuple. mais quand c'est arrivé autour de josué lui s'est mis il s'est pris pour une mission On a de combattre il m'a tiré pour eux. Alors, il n'avait pas le temps de prier. Il n'avait pas le temps non plus pour consulter. Alors, le peuple de Dieu, à un moment donné, quand ils n'écoutaient plus la parole de Dieu, le manque de la connaissance de la parole de Dieu était grand. Le trouble était rentré en eux. C'est pour cela que tu vas remarquer. Israël a dit que tout ça il Que Israël avait commencé à demander de mettre les statues des idoles. Pourquoi? Pourquoi? Après Josué, Israël a crise Tout simplement après Josué, l'Israël était rentré dans une crise assez importante. Retournons dans notre verset. La Bible nous dit. Josué a une mission. Je suis avait reçu une mission. À conquérir ma terre tout. De conquérir tous les terrains. Chaque tribu à a se retrouver dans ma belle selon ma promesse ensemble. Et chaque tribu d'Israël s'était retrouvée dans une terre selon la promesse de Dieu. Je suis a commencé à dire aux enfants d'Israël. Maintenant que vous avez vos terrains, c'est pour cela que tout peuple doit savoir. La manque que vous avez mangé dans le désert. La le mal que vous avez mangé dans le désert, dans le terrain que vous êtes, vous ne mangerez plus ce mal, vous ne verrez plus ce mal. Le temps est arrivé. Vous tous ensemble, vous devez être unis pour que vous puissiez travailler la terre. Dieu Dieu la terre que le Dieu vous a donnée. C'est là où dans votre vie et la vie de vos enfants dépend. Alléluia. Amen. Vous ne verrez plus le mal. Mais vous devez être unis. Vous devez travailler cette terre. La terre que Dieu vous a donnée, c'est là où d'où votre vie et la vie de vos enfants dépendra. Pendant que, que Josué parlait il a vu un grand homme devant lui. Avec, un, avec une épée dans, dans sa main. Josué. Donc Josué. En tant que chef des armées, Israël, étant le chef de l'armée des enfants d'Israël. Il a vu un adversaire avec une épée. A à Il s'est levé il a dit. Tu es, pour, tu es avec nous Tu es avec nous Ou tu es avec les, notre ennemi Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Cette personne avec son épée a regardé Josué Il a dit à Josué Je ne suis pas avec vous et je ne suis pas non plus avec vos ennemis. Je suis chef de l'armée de l'éternel. Je suis le chef de l'armée de l'éternel. Je suis de Jésus. Je dépends de l'éternel. Je ne dépends pas des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'était l'ange Michael Il a dit à Josué. Vous dans ce monde, et vous qui choisissez, je suis ou non Mais nous dans le ciel, nous sommes ni de gauche ni de, de droite. Donc comme vous êtes là, si Dieu me dit quelque chose. Que je commence à vous piétiner. Je commencerai à vous piétiner. Alléluia. Si Dieu me dit. Que je commence à piétiner vos ennemis. Je piétinerai vos ennemis. Et je n'ai pas des couleurs. Je n'ai pas des positions. Je n'ai pas Dans ce monde. Je dépendre pas d'un ensemble. Je dépends de Dieu. C'est là que je viens de te dire une chose. Mais l'église. Et pour cela dans l'église, nous devons être unis. Nous devons défendre l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on soit à Tu ne dois pas prendre la couleur d'une personne. Oh, tu ne dois pas réussir. Dans l'église où tu te trouves, c'est la terre que Dieu t'a donnée. C'est la maison que le Seigneur t'a donnée. Là où tu vas réussir, tes enfants réussiront. C'est ré dans l'église, c'est dans l'église. Est-ce que vous êtes là dans la maladie? Est-ce que vous me suivez? Ça va Le Dieu nous a donné l'église comme une offrande pour notre peuple dans la planète Terre. Pour son peuple dans cette planète Terre. Et là qu'on a dit que ça est très important. La chose que je voudrais dire est très importante. Je dois enlever la couleur de l'humain dans ta vie Puisque dans les générations que nous sommes aujourd'hui Il suffit que je sois la personne de ce camp Avec ce camp je ne m'étais pas à avec eux Je n'ai aucun problème avec ce camp Mais je commence à les haïr Amen Je suis une personne qui supporte Barcelone le Real Madrid. Toi comme une, une personne qui supporte Real Madrid Toi et moi on ne peut pas se réunir Cette maladie était rentrée dans l'église de Philippe <rire> Quand un peuple commence à se diviser, vous donnez l'accès à la diversaire Quand une famille commence à se diviser, vous donnez la place à la diversité. Quand un couple commence à se diviser, vous donnez la place à la diversité. C'est pour cela étant église, Nous devons être ému. Afin que, Bana nabiso, enfin que nos enfants nabiso, avec nous-mêmes nous profiter de notre bénédiction ensemble que nous profiter de la bénédiction de Dieu diviser, pendant que nous sommes là à nous diviser, moko sans les savoir. nous sommes en train de nous entre nous. C'est pour cela la chose est très importante. Est des très nos bien-aimés. Je voulais te dire une chose. Namo kiri, Dans ce monde, et moko. il y a juste des quelques leaders ecclésiastique ecclésiastique Autre, la responsabilité que nous avons la responsabilité on peuple que nous puissions faire du peuple modèle que pour la nation. Que ce peuple puisse être un bon modèle pour notre nation pour nous tous la peuple que nous puissions faire des œuvres bien pour notre royaume de Dieu. puissent être bien préparés pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là comment très important. Et une chose qui est très importante. C'est pour cela. C'est pour cela. Notre message unique, surtout il y a un prédicateur. Dans le message de chaque prédicateur. Les image. Il y a une image. Où est-ce formé Nature il y a peuple il y a il Forme quelle nature de peuple nous voulons avoir. L'église a une grande influence. Mais Mais la pas les politiciens. Les politiciens ils ont leur responsabilité. Mais marque, mais la marque que le pays doit avoir et sa église. est C'est l'Église. Puisque le Seigneur nous a donné la responsabilité. D'éduquer et, et de corriger le peuple. Dans cette nation. C'est pour cela la, la Bible ce qui va justes multiplier. justes, se, si est juste, se multiplie. La nation aura la paix. Mais ceux qui méchants se multiplier les méchants c'est danger. la nation sera en danger Et pour cela j'aimerais te dire une chose Donc, soit gouvernement peu importe le gouvernement peut faire ces choses il peut faire mais au grand jamais, mais au grand jamais. il changera ses bandits vous verrez que cette personne était dehors quand il fait euh, une crime on le met en prison croyant oh. qu'ils ont un centre éducatif. Croyant que c'est un centre d'éducation. Mais quand Mais quand il va sortir? Vous verrez qu'il sera bandi fois 2 plus que, plus qu'avant. Est-ce que vous Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez déjà vu cette chose? Alléluia. Amen. Pour Pour te montrer que. Le oui. la prison ce n'est pas un centre éducatif. Le vrai centre éducatif. c'est la prédication de l'Évangile de Jésus. C'est la prédication de l'Évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui m'ouille à si le voleur croise l'évangile de Jésus. C'est l'évangile de Jésus. C'est l'évangile de Jésus. Il y a la puissance à C'est ça qui a la puissance de transformer. Il y a puissance à C'est ça qui a la puissance. C'est comme ça il la cage à Mais ça la prison mon côté. Il n'y a aucune plus un mon côté Que vous le dans la prison. Il va avoir des relations. Avec des personnes plus dangereuses. qu'il y Mais quand il va sortir, il était rentré avec 10 démons. Il va sortir avec des démons. Alléluia. Amen. Nango église. C'est pour cela. C'est ça très important. C'est un instrument très important. Ceux qui te comprendre Rango. Nous comprenons cela. Nous sommes tous en la capacité. Que nous, c'est nous qui avons été. De rendre la planète Terre meilleure. De rendre la planète Terre meilleure. Alléluia. Amen. Zombo la Japon. Prends le pays comme le Japon. Et criminalité c'est le pays où le taux de criminalité est assez très basse dans le monde. Pourquoi? Pourquoi? Puisque leur leader. Il y a Japon. La Japon. Japon. Alors, ils avaient compris. Comment ils, lutter Comment ils pouvaient lutter pour éduquer peuple. pour éduquer ce peuple afin que afin que, le peuple nation. que ces peuples dans cette nation quand ils vont se retrouver, vont se retrouver. Le, le crime dans le dans ces pays il en aura pas. J'aimerais bien que tu puisses me suivre très bien. Dans le Japon. Japon, ils disent que toute chose que tu vas voir, dans Zella, dans la rue ou, bien à ou encore dans la parcelle d'une personne, personne. Cela appartient à quelqu'un Il n'y a aucune chose qui n'appartient à personne C'est ça l'éducation du peuple japonais Donc le peuple japonais, Donc, le peuple japonais le cas Kende, Quand il va quelque à part Orangela, Il voit un or euh, dans la rue, alors, il, or, euh, dans la rue. Il, il ne va pas dire Oh Dieu ma béni Alléluia. Amen. Non. non. Il dira que ce don, ça appartient à quelqu'un. Alléluia. Donc, Donc, la personne l'a fait tomber non. par erreur. Il ne peut pas le prendre. Quand il voit cela, il va le prendre. Il va le prendre. Il va le mettre dans une place Où toute personne pourra le voir Il sait que La personne à qui il a été Il est passé par là Donc quand il va se rappeler Qu'il a perdu son or Il va reprendre le même chemin Dont il es est passé C'est par là qu'il va retrouver son or et même s'il trouve l'argent en billets, il va chercher un plastique pour le mettre. Il va prendre un caillou pour le poser sur cet argent. Pour que le vent ne puisse pas l'emporter. Et que s'il pleut, que cela ne puisse pas se gâcher. Il sait que la personne à qui ça appartient, et va se retrouver. Moment, à tout moment. Quand il va se rappeler qu'il a perdu un, an, un an, il va retourner sur le même chemin. Il va retrouver son argent. Dans le Japon, Japon Il disent cela. Je ne peux jamais dire bonjour à quelqu'un. Et c'est fini. Ou bien Ou tu peux dire à quelqu'un bonne journée. Non. Non. Dans le, Japon. Dans le Japon, si tu dis bonjour à quelqu'un, tu ne peux pas dire bonne journée à cette personne. Tu dois d'abord demander Est-ce le monde à vous aider Parce qu'il te manque quelque chose, est-ce que je peux t'aider Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, j'ai deux factures que je n'arrive pas à payer. C'est ça. C'est ça. Je ne peux pas souhaiter une Parce bonne journée. Maintenant que tu as deux factures qui te dérangent. Mais bonne journée Parce que la bonne journée que tu m'as souhaité va Puisque partir. Parce que j'ai un problème. Ce problème ce problème-là. Peut-être que toi, tu auras la facilité de m'aider. Alléluia. Amen. Alors dans le paul ils disent. Qui si ton voisin accouche, je ne dois pas rester chez toi. Tu dois aller visiter cette personne. Alléluia. Amen. C'est un moyen il y a qui dit criminalité n'a qu'à t'embobiner. C'est un moyen de faire baisser la criminalité dans sa ville. Puisque le voisin où y a Zangy. Puisque le voisin qui manque. Yosozua. Et que toi tu en as. Et le trainier n'a mutunaie. Cela va créer quoi dans sa tête? Nini mama. Jalousie. Yangoana. Alléluia. Amen. Et qu'on crée jalousie. Cela va créer la jalousie. C'est là qu'on va l'envoyer à voler Parce qu'il manque Mais pendant que il est fatigué, Mais pendant que toi tu payes sa facture. S'il avait cette idée là de voler. Tu sais combien de personnes tu as sauvées pour que cette personne là ne puisse pas voler C'est un moyen d'éduquer un peuple. C'est un moyen d'éduquer un peuple. Est-ce que malade ça Des choses qui sont très importantes. Un Éduquer un peuple. il faut avoir la vision. Tu dois avoir une vision. Est-ce que tu oses aller? Amen. Est-ce que tu oses aller? Amen. Comment tu pourrais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse? Pendant que Pendant que un frère parmi nous manque. Pendant que quelqu'un parmi nous a des problèmes, le problème est que l'une de nous peut porter la solution. Nous sommes là à se dire, le, le frère, que le Seigneur te bénisse. il faut Donc tu dois savoir avant de dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Mon frère, quel est ce problème qui te dérange tu as un cœur qui. Tu as un bon cœur qui est ouvert. Tu ne vas pas dire, mon frère vient, on va prier pendant que le frère manque alors que toi tu en as dans ta poche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'église. Dimanche passé, passé j'avais dit à l'église si tu as un problème, si tu es dans la difficulté, si dans, la difficulté dans ton couple, dans ta famille, ne va pas chercher tu dois chercher ton pasteur d'église. Alléluia. Si tu as un problème à partir, tu as un problème qui te dérange. Papa, mon frère, le premier social, c'est l'église. En fait temps, va dire à ton pasteur en fait un temps, si le pasteur en a il va te donner en fait un temps, si le pasteur en a un avec la sagesse de en Dieu a une citation en il va finir avec cette citation à l'église mettons 5 euros chacun ça est foutu, cette facture pourrait être payée dans la facilité c'est un moyen, moyen d'éduquer le peuple de Dieu Alléluia. Amen. Et c'est très important. Cela est très important. Pour ça, les loques côté, tu ne dois faire aucune chose L'esprit parti. dans l'esprit de parti. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a un parti sur Parce que lui, c'est quelqu'un qui appartient ça à la partie. Cela va créer un problème à division. Cela va créer un problème à division. Pourquoi il Tu ne peux pas être tu as une personne de, qui appartient à la partie gauche. parti oui. Et l'autre à la partie droite. Mais à la partie droite. Mais tu sais quelle est cette chose qui vous réunit. Ma La terre que le Seigneur vous a donnée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous oh, est me suivez Alléluia. Amen. L'homme l'esprit a parti. Tu dois enlever cet esprit de vous personne. Mon côté. Ne fais aucune chose. Parce que moi, je suis une personne qui appartient à ce camp. Parce que l'autre, il appartient à l'autre camp. Vous êtes détruire. Vous êtes en train de détruire l'église de Dieu. L des dieux. position. Tu dois prendre une position. Soi. De rester dans, ces, dans ton église. Et bien, Il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Il sœurs. Aujourd'hui, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Mais ils ne sont pas disputés non plus. Mais pour la guerre pasteurs. Mais tout simplement pour la guerre de deux pasteurs. Église est cabouani. L'église se sépare. Il y en a qui ont suivi l'autre pasteur, pasteur. pasteur. Et autre, ils les autres, ils sont restés avec l'autre pasteur. Ces chrétiens, ils sont dans la guerre d'une chose qu'ils ne sont même pas au courant. Maintenant, le Seigneur est parti avec qui Le Seigneur est resté avec qui C'est pour cela que l'ange avait dit à Josué. Moi. Je ne peux pas suivre à vous les hommes. Je suis ni pour vous. Et Je suis ni pour eux. Moi, je suis celui que Dieu a dit je suis. Alléluia. Amen. Amen. Je dois rester dans la position où je me trouve avec je Dieu. Je ne peux pas partir à gauche parce que toi tu es parti à gauche. L'endroit où je me trouve, où j'ai glorifié le Seigneur, je dois rester là-bas pour du mal. Que ce soit le bien ou le mal. C'est l'endroit où Amen. Dieu mène. Moi je dois rester là. Alléluia. Viens Amen. avec Amen. tes miracles. Bien, avec toutes ces choses. Mais cela c'est pas ces bien. choses. Tu vas faire que je vais quitter l'endroit où Dieu me voit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es Amen. Eviter qu'on soit couleur Tu dois éviter de prendre la couleur de quelqu'un. Tu dois rester dans la position où Dieu t'a Tu dois rester dans l'endroit où Dieu, dans la, dans où Dieu, Dieu sait est. Dieu c'est trop. C'est là où la raison c'est trop. Deuxième point. Deuxième point. Nous allons parler d'une chose qui est très importante, mais nous allons prendre pas beaucoup de temps. ça, les logo côté ne fait rien pour, la veine gloire. pour euh, une vaine gloire. Galate, chapitre 5, verset 26, 26. Livre à Galate. 5, verset 26. 26. Galates 5, verset 6, verset 6. Verset 6, 1. 26. Galate 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu ne dois pas chercher à faire une chose pour la gloire qui n'a pas de valeur. Ne cherche pas à faire une chose dans ta vie pour chercher une gloire où demain ça ne va t'apporter rien. Alléluia. Amen. Les gens qui avaient construit le tour de Babel dans leur pensée, il s'était dit qu'on qu va construire un tour qui est tellement grand afin qu'ils puissent se retrouver tous dans ce tour pour que le monde puisse savoir que nous, on est grand. Donc les dans toute chose que tu voudras faire, il faut associer un zambin à penser, na yo. Tu dois associer le Seigneur dans ta pensée. Il faut yer soisalam à centre à l'icamo et l'unco Le Seigneur doit être le centre de cette chose là que tu enquères. Si le Seigneur est dans la chose que tu veux faire Il va t'orienter afin que tu puisses réussir. Mais, mais si tu fais une chose à l'absence du Seigneur si Tu fais cela pour euh, une gloire qui ne sert à rien en avance tu ne vas pas réussir, ça sera un échec. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a une église à Galate. Donc l'apôtre Paul est arrivé à l'église de Galate. Il a trouvé quelqu'un qui souffrait. Alléluia. Amen. Mais pour la lokoum Mais tout simplement pour une gloire va. Azo image devant société comme Il avait donné une image devant la société comme si tout allait bien. Alléluia. Amen. Moukalati Quelqu'un qui est bien habillé. Il marche euh, très bien. Mais moralement. Mais moralement, cette personne est morte. Vous verrez une personne qui est très bien maquillée. Vous verrez, il est très bien habillé. Mais moralement, cette personne est morte. Pourquoi vous dans l'église? Venez cette personne dans l'église. Il est en train de chanter, il chante très bien. Et quand il va rentrer chez lui, tu ne vas pas croire que c'est cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais rien pour la coucou, une gloire vaine. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là Il y a de ces gens dans l'église présenter une image à Dans l'église, il peut présenter une bonne image. Mais quand il arrive chez lui, il rentre dans sa chambre. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il se met à pleurer. Est-ce que vous allez Est-ce que tu es là Est-ce que tu es dans cette situation a solutionné. Amen. Amen. Le Seigneur a une solution pour ce problème. Tes pleurs et au ne t'apporteront pas la solution. Tes soucis, naio, soucis au ne t'apporteront pas non plus la solution. Tes soucis vont te détruire davantage. Tes soucis vont te précipiter à la mort. Tu vas dire c'est des sorciers. Je te dis sors de cette situation. Alléluia. Amen. Amen. Pour partager cette situation détruit âme, pour, pour partager cette situation qui détruit ton âme, tu as honte pour ton apparence. Tu ne dois pas blaguer avec la vie. La vie n'a pas des brouillons la vie n'a pas de photocopie dans vous. Il n'y a que toi que le Seigneur a créé. Tu es unique. Alors il Alors toi-même, tu dois t'aimer. Ce moyen de s'aimer. Si tu as un problème. Ne viens pas montrer comme si tout allait bien. Approche ton pasteur. C'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Alléluia. Amen. La responsabilité de protéger les brebis de l'Éternel. Ne fais rien pour une vaine gloire. Pour une vaine gloire. Tu as 10 euros dans ton compte? Eno mode ezana 100 euros. Il y a une chose qui vient de sortir, c'est à la mode, ça 100 euros. Youm toza na 10 euros. Et toi tu n'as que euros. Mais aux Et tu acceptes en fait de, de prendre 100 euros juste pour montrer aux gens que moi aussi j'en ai. Alléluia. Amen. Et Il y a beaucoup des enfants de Dieu, Dans la société actuelle, Ils n'évoluent pas à cause Amen. du marketing mondial. À cause Amen. du marketing mondial. Alléluia. Amen. Amen. Frère, mon frère Frère, Je voudrais te dire une chose. Dans le garde-robe de Bill Gates, tu vas trouver peut-être 5 jeans. Un milliardaire comme Bill Gates. un milliardaire, un milliardaire comme Bill Gates, Il porte seulement le jean. Le il n'en a pas beaucoup, il doit peut-être en avoir 5. Mais. Mais un pauvre salarié. Mais un pauvre qui est salarié. Soit continue à garder l'eau tu rentres dans sa garde-robe il, il doit prendre 10 à 15 minutes il ne sais pas qu'est-ce qu'il va porter. Tellement il a. Il commence à toucher la robe il regarde il s'est dit non pas ça il touche un autre, il regarde il s'est dit non pas ça il va toucher un homme il essaie il regarde il regarde. Alléluia. mais riche mais un riche dans les secondes où il est assis, il y a des millions qui rentrent. Mais pantalons. Mais cette personne a seulement 5 pantalons. Alléluia. Amen. Mais toi, chaque année, tu suis la mode. Si tu vas à Belcourt, quand, va quand nous rentrons dans le moment des sols, toute personne est là en train de chercher quoi acheter. Le sœur sont là à vouloir acheter des rouges ou des boucles d'oreilles. Il y a une autre qui va rentrer peut-être. L'essaye une poudre. il Se dit non, pas ça. À quel côté L'essaye encore. Entre ta Mais entre non, si tu vas acheter. Le, la poudre ne peut de pas. À lèvres. Et il ne manque pas de rouge à lèvres non plus. Alléluia. Amen. Le rouge qu'il avait acheté qui coûtait peut-être 20 euros, il a utilisé seulement deux fois. Est-ce que ça normal? Est-ce que tu vois cela est normal? Alléluia nous 20 poudre Et demain tu vas manquer 10 euros alors que hier tu as utilisé 20 euros pour une poudre que tu ne vas peut-être pas utiliser. Regarde là où la sœur met ses chaussures. Tu verras qu'il en a plein. Est-ce qu'il a est vraiment, y as vraiment besoin d'en acheter d'autres Il y a une fête qui arrive. Et vraiment, tu es déjà en train de faire des calculs. Alléluia Amen. La gloire Amen. qui est vaine. Tu vas rester pauvre. Eux, ils sont en train de s'enrichir. Toutes ces personnes-là qui sont riches, ils ne sont pas envahis par le marketing. Laisse-moi te dire une chose. Tu vois le monde comment c'est fait. Nous, les enfants de Dieu, nous avons laissé le marketing envahir le monde. Le riche a pris les signes mathématiques. A Kaboli, bah moi, bah Eux, ils ont pris deux. Bah société, bah pési, bah moi, et Ils ont laissé deux à la société. Bah pési, biso, plus, moins. Ils nous ont donné plus et moins. Est-ce que vous me suivez? C'est un message très important. C'est un message qui est très important. Pour savoir que la gloire que tu veux Tu veux qu'on te voit et que tu portes Tu t'habilles tu bien C'est ça qui t'ont mis dans la tête Pour que tu puisses rester pauvre C'est pour cela que le marié Ils ont pris ce système de bien Ils se disent Si moi je suis habillé Je suis habillé c'est moi qui est l'acteur ou l'actrice de cette fête. Il va être surpris par euh, l'habillement de ses invités qui vont être bien habillés plus que lui. C'est pour cela qu'ils se sont dit, bon, moi comme je suis mariée, je vais juste me limiter au vol. Puisqu'avec le voile, je n'aurai pas de conquérir. Mais si tu portes une robe, pas attention, tu vas retrouver la robe que tu as portée. Une, une invitée Elle va porter va porte. la même robe que toi et tu portes. Alléluia. Amen. Or que fête. Or tout, tout le monde dans la fête. Aime ma unique spéciale être unique parce que c'est sa fête. Je ne peux pas m'habiller pareil avec l'invité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Pa plus na moi. Ils, sont, ils te donnent plus et moins. Ils ont pris la multiplication et la division. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Il faut pas ta au Ils doivent te donner beaucoup de temps pour que tu puisses travailler. Plus, plus, Tu dois travailler plus. Pour nous travailler plus. Tu dois travailler plus. que tu travailles plus. Osa na présence mingi wapi? Na musala ke na fayena. Tu passes beaucoup plus de temps au travail qu'avec ta famille. Oyebi machine oyosalela ka makasoko leka moasi na. Tu sais la machine que tu utilises plus que ta femme. Est-ce que Est-ce que vous êtes là? Alléluia! Amen. Puisque na musala Puisque dans le travail, on soit à 8, heures, 10 heures. Tu prends 8 ou, ou 10h, 10 quand tu rentres à la maison, n'a pas les enfants et ta femme, Tu n'as pas le temps de communiquer avec eux, eux. Il n'y a pas le temps de collaborer de temps de avec eux tout. Parce que tout ton Il temps, fait, temps fait, Ils t'ont donné ça Que tu puisses travailler, et, travailler. Travail. et toi dans ta tête Je te dis comme je travaille beaucoup d'heures À la fin du mois J'aurai beaucoup d'argent Bien Oui T'auras le bien Puisque pension, parce qu'on t'a donné plus. Mais quelque part, où on a. Et quelque part, là-bas. On dit au sal et le sico va moins. Ils sont en train de faire les mois. Dans tout ce qui t'ont donné, Il commence à faire des calculs. des découvert. Tu dois savoir que tu étais parti en découverte. Dans le 1500 que tu as, pris, tu as fait, tu avais le moins de 300. Le, ton argent compte à la banque sans ta permission. Toi, ils commencent à récupérer leurs 300. Alléluia. Écoute, là où tu, Au tu, moins plus, comment? tu as travaillé plus. Tu as travaillé plus? Mais qu'est-ce qui commence à rentrer Il commence à utiliser le moi. Alors suis-moi très bien, c'est très important. Mois ça l'éducation. C'est ça qui l'éducation. Que l'église doit. On Pour que tu puisses être intelligent. Euh, que tu puisses être, être plus intelligent. Le peu qu'il te donne. Toi aussi tu peux faire euh, ton affaire. Alléluia. Amen. Demain tu vas sortir de leur système. Alors. Alors quand tu vas voir qu'il te reste 1200, tu vas voir euh, la facture de telle chose, tu enlèves, tu payes, euh, le manger, tu enlèves, tu payes. Tu vas te retrouver, on est encore le 15. Et tout ton salaire est retourné chez eux. Et tu commences à dire l'argent de l'Europe, c'est comme, comme un argent de sorcier. Alléluia Amen. Non Non, toi, tu dois sortir de ce système. Eux, ils sont comment Ils ont les personnes de marketing. Ils savent que si je garde cet argent Cela ne va pas m'apporter quelque chose Je dois faire quoi Je dois chercher des personnes qui vont faire que cet argent puisse se multiplier Je dois diviser cet argent Pour que cet argent puisse se multiplier Il va arriver avec une morale Tu vois cette chose Si tu le prends il y a une garantie de deux ans. Alléluia. par exemple, mon Tu vois ce téléphone. garantie ans. Il y a une garantie de deux ans. Tu vas commencer à payer seulement 20 euros par mois. Mais dans 2 ans, cela va passer de 20 euros à 30 euros. Est-ce que vous avez là vous me suivez tu prends une chose il te dit que tu as une garantie de deux ans mais en une année tu commences à payer 20 euros comme il te l'a dit quand tu vas rentrer dans la deuxième année cela va passer à 30 euros alors si tu fais les calculs de la chose que tu vas payer pendant deux ans tu vas regarder que tu vas payer peut-être plus de 500 euros mais si tu vas dans le magasin que tu regardes le prix tu peux le payer en cash Au moins et tu verras que cette chose coûte 1500 euros tu vois l'intérêt que tu as donné à cette personne c'est fait que cette personne continue à s'enrichir cela ne fait rien pour une gloire vaine. Que les gens puissent de voir que tu as un téléphone qui coûte cher. Autant oh ce, ce téléphone coûte la moitié de ton salaire. Tu continueras à tourner avant dans ta vie. Tu n'avanceras pas. Même avec un téléphone qui ne coûte pas cher. Ce téléphone-là reçoit aussi les appels de l'Afrique. C'est pour cela que ce téléphone-là perdure longtemps que nos téléphones de marque. Est-ce que l'Église vous comprend de l'autre? Est-ce que l'Église me suit? Je sais que c'est une matière qui est assez dense. Ne continue pas à dépenser pour rien pour chercher la gloire. Ne cherche pas à acheter une chose où tu sais que tu vas le porter demain et après euh, ça va s'abîmer. Tout ce que tu as déjà, tu dois savoir protéger cela. Tout ce que tu as déjà, tu dois savoir le protéger. Ton argent, tu dois le garder à la banque. Alléluia. Amen. Que tes enfants même côté un pas. Ils trouvent quand même que tu leur as laissé quelque chose. Jeunes, Pendant que tu es jeune, commence à te préparer pour ton avenir. Pour lobby pour, pour ton demain. Pour, pour, la future, pour ton futur. Ne vois année... pas seulement que moi je suis encore jeune et j'ai le temps. Profitez. Tu dois profiter. Le Avec le peu que, que tu as, soigné Que tu commences à économiser. Il y a mon au salaire à la grande. Cela suffira de toi une grande personne demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on soigne sur toutes les lots dépensés. Ne dépense pas tout aujourd'hui. Puisque état santé nous a besoin de pendre naïote. Que ton état de santé de demain te dépend dépend pas de toi. Besoin de pendre pas une en Cela dépend de Dieu. Il faut soigner parce qu'auqu'on économisait. Cela tu dois savoir économiser. Alléluia. Amen. Et ça très important. Cela est très important. Tu es là en Afrique. Il y a nos frères en Afrique Il n'a qu'un pantalon s Il le lave Il le étale Il prend le pain de Il le porte Il reste à la maison Il attend que son pantalon Sèche Alléluia Et après il va reprendre pour porter Mais il grâce mais toi et moi, nous avons la grâce. On a deux ou trois pantalons. Alléluia. Amen. Si cela ne s'est pas encore abîmé, ne cherche pas à racheter encore plus. Il y a de ces maisons. Si tu rentres, la soeur a plein de valises avec plein de vêtements qu'elle a déjà portés. Mais ces vêtements ne sont pas abîmés tous Tout ses vêtements, vêtements, vêtements elle le garde seulement là mais elle continue à acheter mais dans son compte il manque peut-être 10 euros Bill, Gates. Bill Gates. lui qui est milliardaire mais il a seulement 5 pantalons et ces pantalons ce n'est pas des pantalons de marque Alléluia. Amen. Est-ce que vous veux comprendre le ça très important église. Cela est très important que l'église. Nous avons responsabilité. Que Nous, puissons, que nous une si responsabilité. Éduquer le peuple de Dieu. La bénédiction pour, la église. pour que demain on puisse être une bénédiction pour l'église Que l'église puisse sortir les patrons. Alléluia. Amen. avons vraiment une famille, nazoze la un salaire un patron un frère. Que je puisse être là et me dire Que demain c'est mon frère Amigo qui va me payer Est-ce que vous m'étonnez Parce que je sais que si le frère Amigo est mon patron Il, il sait que le jeudi nous la prière nous avons la prière il va commencer à me laisser euh, dans une bonne heure pour que je puisse venir à la prière. Il va commencer à me laisser partir en avance pour que je puisse voir à ma famille parce qu'il sait que j'ai une famille. Il y a beaucoup de papas qui ne voient, voient même pas le visage de leur fils, surtout quand nous sommes en hiver. Quand il part au travail, il laisse ses enfants endormir. Quand il rentre, lui rentre, les enfants vont s'endormir. Alléluia. Les ce n'est pas une vie. Baso te famille sans le savoir. Tu es en train de détruire ta famille sans le savoir. Puis que ma te dise de travailler, de beaucoup travailler pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Mais il y a ta femme et tes enfants qui te manquent. Parce que tu vous êtes là? On doit savoir s'organiser. Pour finir. Dans certains foyers. gloire. Il y a une veine gloire. Esprit, à partie. Esprit de parti. Esprit euh, de parti. Moi, c'est normal. La femme et l'homme. Mais mon Mais chacun a son compte. Est-ce que ceux qui n'ont qu'un foyer. Est-ce que si dans un foyer. Mon Chacun a son compte. Est-ce que y aura une transparence dans ce cas de Parce que toi, tu crois qu'il y aura une transparence dans ce couple? Donnez-moi une réponse. Donnez-moi une réponse. Alléluia. Amen. Moi, c'est l'oncle a toujours la sarma, elle. Et comme la femme est toujours plus intelligente, son compte sera, sera rempli. Et Son compte sera rempli. Mais le compte de l'homme, tu vas trouver le découvert. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit à mon frère, tu dois faire cette expérience. à regarde le compte de ta et femme ça col. cela sera toujours Donc, avec beaucoup d'argent va tu vas comprendre parmi et ces deux là la personne qui travaille c'est l'homme alléluia Amen. Ah. la femme travaille pas beaucoup mais son compte est son compte est rempli d'argent voilà. si tu veux pas te retrouver dans cette chose là Amen. mais faisons un, un compte commun alléluia. Amen. Amen. On doit avoir un compte commun. Pour Pourquoi Si la femme a son compte, toutes les dépenses vont venir. C'est toi qui vas s'en occuper. Même s'il n'y euh, a plus d'électricité, il ne va pas sortir de son côté pour mettre... Mais si vous avez un compte en commun, Personne ne va cacher quoi que ce soit à l'autre. La Tout va rentrer dans le même compte. Tout va sortir dans le même compte. Même Vous n'aurez pas de trouble à côté finance. Mais je te dirai une chose. chose si tu te dis que c'est moi qui travaille, parce que toi, si tu, là, tu, tu fais ton compte à part, dans à ton argent que tu vas finir manger Mais Mais le jour où tu vas entendre que ta femme est en train de construire Alléluia. Ne sois pas jaloux. Alléluia. Amen. Pour En compte en commun, c'est très important. Cela est très important. Pour comme côté. Ne sépare pas rien du. Tout. Amen. Amen. Est-ce que tu as allié Amen. Amen. Et ça très important. Cela est très important. Je dis des choses. Évitez. Esprit à partir. Évitez. Esprit à partir. Esprit de parti. Et ne cherche pas une vaine gloire. Fais toutes choses en simplicité. Nous avons vu les Ouest-Africains. Tu vois un Sénégalain. Il marche avec des chaussures mais pas très beau. Mais s'il déduit dans son compte en banque, il y aura beaucoup d'argent. Mais nous, les gens de Centrafrique, tu verras comment la personne est habillée. Je te dis, cette personne, c'est un patron. Il te dit seulement le chiffre de son patron. Il a beaucoup de dettes. <rire> Mais il est bien habillé. Il est très bien habillé. Est-ce que sa façon de s'habiller dépasse même le patron Alléluia. Amen. Mais Mais dans le compte, il a des dettes. L'apparence. Apparence. Okay. Je voulais dire une chose pour finir. C'est une, une histoire. C'est là qu'il va mettre fin à ma prédication. Tu vois le soeur rigoler. Tu vois les frères rire. Pendant que vous rigolez, c'est mon bon, rentre. Amen. Demain, le pasteur sera fier. Tu vas voir qu'il est dans cette ville de Lyon. J'ai fait du bon travail. J'ai des enfants. Au lobby. Ou demain. Oh, ça de entre les, oui. les propriétaires des entreprises dans ce pays. Amen. Je ne pense pas que tu vas dépenser inutilement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais finir par cette histoire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi nous. À cause de l'esprit des partis. De nous sommes séparés avec nos parents. Nous sommes séparés avec nos frères. C'est pour cela que j'aimerais bien raconter cette histoire. Te faire retourner sur le roi chemin. C'est une histoire d'un jeune homme. Ce jeune garçon. Quand il est né, et quand sa mère est enceinte. Je rends que pendant qu'elle était enceinte, c'était une grossesse très compliquée. Suivez-moi très. C'est une histoire très importante. Cela apporte aussi un conseil par moi. Avec les frères qui vont nous suivre dans l'écran. Peut-être que tu vas te retrouver dans cette situation. C'est un moment qui est bien. Pour que tu puisses écouter cette histoire. Cela va apporter un plus dans ta vie. Ce jeune homme... Pendant qu'il était dans le ventre de sa mère Cette grossesse était une grossesse très compliquée Du débit, Jusqu'à la fin C'était la première grossesse de cette dame Alors le jour d'accouchement le père avait pris sa femme. Il a amené sa femme à la maternité. La femme, pendant qu'elle était dans la maternité, son homme était resté. Il était en train de prier. Il était en train de prier. Euh, peu de temps après. Il voit le médecin rentrer et sortir. À la fin, à mon femme mon voit une femme sortir qui commence à le consoler. Elle lui dit, papa, tu es une vie à mon dans la vie d'une personne, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Choses qui arrivent. Choses qui arrivent. Ces choses-là qui arrivent dans la il vie d'une personne. personne, on n'est pas préparé à tous ces problèmes-là. Ce il y a, problèmes. il y a de ces problèmes-là, c'est des accidents. Mais la vie est longue. La vie pas, ne s'arrête pas aux problèmes où tu alors, as. Alors, le droit. Elle commence à conseiller ce jeune homme. Sinon, c'est toi à m'écouter. Quand elle a fini, elle a, dit, elle a dit, il y a une chose que j'aimerais te dire. Nous, avons, nous sommes dans une situation où nous, étant un médecin, nous sommes battus pour sauver ta femme ou ton enfant, nous ne pas à sauver Nous sommes battus pour sauver ta femme ou ton enfant, nous pas à sauver les deux voulant te laisser une chance que tu puisses rentrer avec nous à l'intérieur. Peut-être que quand ta femme elle aura cette facilité de te dire une chose pour que tu puisses l'entendre. Une dernière chose. L'homme avait pris courage. Elle est, il est rentré. Quand il est rentré il n'a Il n'a pas pu supporter. De voir cet enfant qu'ils ont mis tellement de temps à voir. De voir la femme qu'il aimait. Dans cette situation où les deux vont s'en aller. Quand il est rentré, il a vu sa femme. Quand sa femme, elle a ouvert les yeux pour le regarder. Ce jeune homme n'avait pas pu supporter, il avait fait une crise. Ils sont venus le récupérer Et c'est là qu'il est mort Pendant qu'il faisait sa crise La femme a une force euh, De moi Le Seigneur a fait grâce Et sa femme a accouché Quand elle a accouché Elle et son enfant Ils étaient en bonne santé Mais le père était mort Quoi? Tout simplement parce qu'il avait aimé sa femme et son fils de tout son cœur. Il n'avait pas pu supporter ses douleurs. Je vais faire un peu vite pour finir cette histoire. Alors, cette femme qui était restée avec l'enfant, après, après avoir sorti de cette situation, les médecins lui ont dit. Citation, oui. Que ton homme est mort à cause de cette situation. Et on l'a déjà enterré. responsabilité comme femme Et cette femme avait pris la responsabilité comme femme veuve d'élever cet enfant toute sa vie. Et ça qui un jour Et il est un jour. Et cet enfant est un bébé. Il était parti jouer je ne sais où Il est resté dans un trou Et la femme cherchait son enfant Il n'arrivait pas à retrouver son enfant Jusqu'à ce qu'il est parti retrouver l'enfant Dans une situation qui était très difficile Et la maman est venue pour essayer de sauver son enfant Là où il était oh, wow. Et il y avait une branche, euh, la mère est tombée et cela est rentré dans son œil. Dans son et le sang a commencé à couler. Elle a fait un effort, elle a pu sortir son enfant de là où il était. Il a appelé les voisins, ils l'ont amené à l'hôpital. Ils avaient cherché tout moyens mais ils n'avaient pas pu réparer cet oeil-là. Alléluia. Amen. À cause de l'amour que cette femme avait pour son enfant. Alors difficile. Alors la mère n'avait pas pu laisser son enfant dans cette situation qui était très difficile. Pauvre femme. Pauvre femme. Elle a fait l'effort de vendre. De faire tout ce qui a été aussi pour que son enfant puisse être bien élevé. Et cet enfant, c'était un garçon qu'il avait euh, mis au monde. Il était très intelligent. Il était très intelligent. Cet enfant avait grandi. Et cet enfant, et toute son histoire de sa naissance, ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. Mais ce que moi, un problème et cet enfant avait honte de sa mère juste pour le problème de, de l'œil qu'elle avait il était là des fois il venait à l'école avec ses collègues si sa maman vient il faut ce garçon a changé de route puisqu'il avait honte ses amis il avait honte que ses amis puissent voir que celle-là, c'est sa mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, je suis en train de me voir que je vais présenter maman et pas à ma mère. Donc, cet enfant avait honte. Il avait même honte de présenter sa mère devant Mais ses collègues. Mais maman, ça qui affection, c'est pas sa pa ma ma mère avait donné beaucoup d'affection à moi, ses garçons. Et comme ce garçon avait beaucoup étudié... Alors, dans il y avait un concours. Alors, na concours, wana, dans ce concours, je suis concours? train de la personne qui a les il, -il, il devait sortir euh, du pays. Pour aller continuer ses études. Je vais faire un peu. Cet enfant avait réussi son concours. Singapour. Il est parti à Singapour. À, quel, à Singapour. Il est parti à Singapour. il a fini ses études. Alors compagnie locale multinationale. Alors une entreprise multinationale. Engagez-moi na Oi. Ils ont engagé Stans. Le papa ça qui vit naire presque des études na carte à niveau Mbokawana. Comme il avait passé le reste de sa vie à Singapour. À cela qui connaissance na Batombo Kawana. Il avait fait la connaissance des gens habitant ces pays. Souvent on va y moi certain. À la fin il avait épousé une femme de ce pays. Amen. Il a commencé à faire ça. About. Il a eu deux enfants. About il sous il a eu deux enfants. Alors sa, pauvre mère, Alors sa pauvre mère, là où elle était restée, elle se dit Je ne peux pas mourir comme ça sans avoir les nouvelles de mon fils. Il commence à chercher par quel moyen. À l'école où son fils étudie, là où il a avait deux enfants. Il a donné l'identité et tout. Ils ont commencé à faire de la recherche. Ils ont compris que cet enfant a eu plusieurs mais il fait sa vie là-bas, il a une bonne vie là-bas. Maman, wana a les Sa mère a pleuré. Si on peut l'aider. À quoi on a Singapour. Qu'elle puisse aller à Singapour. À quoi on a Qu'elle puisse voir son enfant. Alléluia. Amen. As-tu ma nouvelle que moi, à Noabota? Elle a eu de ce nouvelles que son fils a été. Elle se dit, ah si tu que je puisse voir mes, mes petits-enfants. Ils avaient tout fait et ça, la mère était prête. <mais> et de la, de la de mère, de quand elle est partie, la, sous L'enfant était sous-enferme. Quand elle est arrivée, on lui a dit cette maison, ça appartient à ton enfant. Fais-lui une, une surprise. Et Cela sera une grande joie pour elle. Les gens qui avaient accompagné ses parents. La musique à rester en la juste événement, ni voir l'événement, comment ça va. se Alors, passer. Maman a oublié ta porte. Quand la maman a frappé à la porte, pas nager, nous en avayer. Les enfants de ces jeunes hommes sont arrivés par fou. les portes, ils ont ouvert la porte. Dans la monnaie, maman, on a dit, vont ouvrir cette maman. La formaliste. Avec son œil, la position où elle avait son Cela a fait peur à ses enfants. enfants. Ils ont commencé à crier, ils sont batis, enfants, Ils ont couru jusqu'à elle. Ils ont dit à leur mère qu'on a vu un monstre. Maman Et sa mère à la maison, elle a eu peur. Et le père, il a le courage. Et quand le père est sorti, il a vu que c'était sa mère. <rire> Il a dit à sa mère, qui t'a montré ici? Que viens-tu faire ici? Maintenant, mes enfants, ils ont peur, ils ont fui parce que toi, tu leur as fait peur à Il cause de toi. Tu ne devais pas venir ici. Alléluia. Amen. La mère a regardé son enfant. L'image de toute la douleur qu'elle avait est revenue. Maman a monté ma la mère dans son cœur, elle se dit, est-ce que c'est toi ou pas Il a demandé. Tu peux m'excuser Tu t'appelles comment Il a donné son nom. Maman a confirmé La mère a confirmé c'est bien son fils. Il a dit mon fils. C'est moi ta mère. J'ai vu beaucoup d'années passées. kanate je pas de nouvelles, c'est pour cela que j'ai fait l'effort de venir te chercher. Le fils a dit Je n'ai pas besoin de t'épouser, puisque mes enfants n'arriveront pas à te supporter et te voir. Reste à ta place, reste là. Le jeune homme me retourne à la maison il a pris l'argent il a pris tout ce qu'il fallait il a donné à sa mère il a dit à sa mère je n'ai rien d'autre à faire pour toi ce que je peux faire pour toi c'est cet argent pour Pour que je puisse vivre avec pour que tu puisses retourner d'où tu viens la mère elle a dit à son enfant l'argent que tu me donnes cela ne va pas enfin Alléluia Amen. Mais pour faire court L'enfant a fermé la porte Les gens qui étaient venus avec la mère Ils, ont comme, ils regardaient les de l'homme Et quand la maman est arrivée avec eux Elle leur a dit Il ne veut pas me faire rentrer il m'a donné l'argent pour vous. Bon bon bon bon bon bon bon Il m'a donné quand même l'argent. Et ses enfants, euh, ces personnes-là oui, avaient si conseillé la mère. Ils avaient dit c'est pas un problème. On va préparer un voyage, tu vas retourner chez toi. J'avais préparé le voyage. Quand la mère est retournée chez, chez elle, pendant qu'elle vivait sa avec vie, avec plein de chagrin pour son fils, cette mère avait l'âge avancé. Elle a vu qu'elle les... qu partait à la mort. Je ne peux pas partir de cette façon. Sans que. Sans que je puisse laisser une histoire où mon fils pourra lire. Alléluia. Amen. c'est ça C'est bon non Ok. Alors. Maman Oyo. Alors la mère a commencé à écrire une lettre. Et elle a raconté toute l'histoire et la manière dont son père était mort. Et la grossesse qu'elle avait vécue euh, qui était très compliquée. Maman Et la mère elle a dit, mon fils, voilà l'œil euh, dont tu te moquais. L'œil que tu fouais. Là, tu dis que tes enfants m'ont trouvé comme un monstre. Cet œil n'est pas détruit pour rien. Parce que je cherchais à te sauver. Je t'avais sauvé. Dans cette situation où tu te trouvais ton bébé. Il y a cela a fait que mon œil se retrouvait de cette façon. Mais je voulais te dire une chose. Je vais mourir. Mais je ne pars pas avec une colère. Protège bien les enfants que tu as eu. C'est la lettre que la mère avait écrite. Elle est partie laisser ça chez le voisin. Il a dit au voisin La lettre que je te donne. Garde-la. Même si euh, cela prend plusieurs Vous années. Gardez, tu dois la garder. Importe Pas importe l'année. Je sais qu'un jour, jour, jour. Le Seigneur fera que qu Si mon fils revient. Soko si tu le vois. Si tu l'emmènes dans, dans mon cimetière dans mon tombeau. Ou dans le temple de son père. Ça est tu dois lui donner cette lettre. Beaucoup d'années avaient passé, la mère était morte, les années avaient coulées, le, était... le fils est revenu, il a commencé à chercher la parcelle de sa mère, il a retrouvé la parcelle, il, il est arrivé, on lui a dit que sa mère était morte, c'est vrai Koufa. Cela avait choqué l'enfant. Et quand il est sorti, il a croisé le père euh, qu'on avait laissé la lettre. Le père avait dit, a dit Ah, j'ai entendu que c'était là. C'est pour cela que je venais te chercher. Il a pris cette femme il a parlé avec cet homme il a fini de parler avec cet homme tu sais que ta mère est morte. et la lettre qu'il m'a laissée c'est ça, la il laissée, est ça et le fils quand il a pris la lettre il a ouvert la lettre quand il a commencé à lire il qu'on comprend il avait tout compris Que s'il si était né Je ne connaissais pas mon père C'était parce que mon père avait un grand amour pour moi Si à ma naissance j'avais vu ma mère avec un œil qui, qui avait un défaut C'est parce que ma mère voulait me sauver et toutes ces choses qui ont passé dans la tête de cet homme, l'homme est parti à la tombe de sa mère, il a commencé à pleurer, il n'avait plus rien, il pouvait plus rien réparer. Amen. Le même enfant, c'est lui qui a raconté cette histoire. Pendant que ma vie, il avait dit pendant que les parents qui t'ont mis au monde sont en vie N'attends pas que ça soit trop tard pour que tu puisses regretter Fais le bien que tu peux pour les parents qui t'ont mis au monde Tu sais qui tu es Mais la souffrance de, la, de ta mère dans la maternité tu ne le connais pas Alléluia Amen. Alléluia Amen. Alléluia Ce qui va parler vivant si tes parents sont encore en vie, fais un effort. Tu dois être bien avec tes parents. Et surtout, pas Et surtout, il y a beaucoup d'enfants. Qui sont nés par césarienne. Fais beaucoup d'attention. Vous devez faire beaucoup d'attention. On a fait une grande plaie à ta mère. Pour te sauver, toi. Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes là, ceux qui sont nés par césarienne Amen. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes là Maman a est là, césarienne, à césarienne. Est-ce qu'il y a une mère qui est, enfin, qui est accouchée par césarienne Alléluia. Amen. Parce que maman a eu une Donc cette mère a une grande plaie. Elle n'a pas de jeunesse, Durant son jeune âge, il a, elle n'a pas eu de plaie. Donc, ce qui m'a à point qui va passer pota. Si une personne arrive à un point où on doit faire une grande plaie, va qui risque. cela veut dire que le médecin avait vu un risque. Il y a moyen pour sauver vie à maman. C'était le seul moyen pour sauver la vie de la mère. Et là la pota. Cela demandait à ce qu'on qu puisse lui faire une plaie. La paix qu'elle a eue, c'était pour toi Toi qui me suis cet après-midi Nous avons une relation Tu cherchais à avoir une bonne relation avec ta mère Avec tes parents Que le Seigneur Abba ah. la Bisto